« Tu fais trop de bruit Tu m'énerves Éteins cette musique !» Pour éviter la violence des jugements ou des exigences, le fondateur de la communication non-violente nous invite à suivre quatre étapes. La communication non-violente consiste à demander en s'appuyant sur un fait, une émotion et un besoin. Une demande non-violente serait par exemple « Peux-tu mettre des écouteurs ?» Quand le volume est fort, je me sens énervé car j'ai besoin de calme. Exprimer une demande invite à l'action. Exprimer un fait apporte de l'objectivité. Exprimer l'émotion favorise l'empathie. Exprimer le besoin rend possible la négociation. Suivre ces quatre étapes, demande, fait, émotion, besoin, permet de s'exprimer avec plus de respect pour soi-même et pour les autres. Comme l'a dit Marshall Rosenberg, les jugements portés sur les autres sont des expressions détournées de nos propres besoins insatisfaits.